la joie au fond de ton âme. Mais même le feu un jour crame. Tu fais amuser à donner, à jeter Nouveauté aurait le bonheur Et puis pas dans la gueule Et maintenant Tranquille et seul Tu te défends, t'aimer Tu as été échelé Y tu avais la joie au fond de ton âme Mais même le feu un jour crame Tu avais la joie au fond de ton âme Mais même le feu un jour crame Donner de l'amour